De raisons. Alors, euh, on dit que le mot espace, alors le mot espace c'est un mot masculin, mais l'exposition montre euh, que ça n'a rien d'exclusivement de, masculin, donc euh, je crois que c'est important. Et puis, plus généralement, euh, il faut absolument, par ce type d'exposition, par ce type de conférence, montrer euh, aux femmes que la science euh, n'est pas réservée, n'est pas interdite pour elles plutôt. Et réserve aux hommes, on s'aperçoit que, euh, les cultures, dans les lycées, déjà dans les lycées, les sections scientifiques sont en majorité euh, masculine. il n'y a aucune raison. Et que, euh, dans la suite, et ben, les, les, les ingénieurs, il euh, y a très peu d'ingénieurs femmes, donc euh, moi je remercie les, les conférencières de ce soir euh, d'avoir accepté de venir pour euh, présenter euh, votre parcours, ce que vous faites, et, et c'est très très important, et on en discutait, et vous pouviez aller, et vous le, je sais que vous le faites déjà beaucoup, dans les lycées pour que les élèves de seconde puissent vraiment dire ben, « La science, c'est pour nous ». On a deux problématiques en ce moment si on regarde l'enseignement le, le, supérieur. C'est En général, les formations scientifiques, que ce soit par les garçons par les filles, sont moins demandées. Et on va avoir un problème à un moment donné. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens. Et en plus, c'est encore moins demandé par les femmes. Donc il faut résoudre ces deux problèmes. Et, et vous qui êtes là, qui allez écouter ce qui se dit ce soir, si vous pouviez le diffuser largement auprès de gens que vous connaissez, quoi. En disant, en disant même à des filles, mais ce n'est pas impossible. Ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, on disait il n'y aura pas de femmes footballeurs, il n'y aura pas de femmes pompiers, mais il y en a, et maintenant ça ne paraît pas aberrant. Alors pourquoi y aurait il n'y aurait-il pas des femmes, plus de femmes ingénieures voilà. Bien. Merci à et euh, donc ce que je vous propose, c'est de passer aux, aux conférences. Alors dans un premier temps, on va avoir une, euh, comment, un entretien filmé qu'on a réalisé il y a 15 jours euh, au, au siège de l'Agence spatiale européenne euh, avec Olivier Duré, qui est une figure emblématique évidemment de l'espace. Il se trouve qu'aussi euh, l'Agence spatiale européenne est l'un des partenaires de cette exposition avec après, donc qui est l'agence presse, donc euh, voilà, Yannure a gentiment accepté de, de, de nous recevoir et euh, donc, elle va parler aussi de, de cette exposition et puis de cette problématique avec ses mots à elle et puis on recevra, on recevra oui euh, on l'a reçu déjà, mais euh, on va euh, comment, assister à une conférence de Fatoumata Kébé qui, est, qui se présentera, ce sera plus simple. Euh, mais qui est un peu l'ambassadrice hein, de cette, euh, cette exposition depuis le début, depuis 2015 donc on a été mis euh, pour la première fois sur les grises, comme disait Sophie tout à l'heure du Musée des Arts et Métiers et en même temps, au même moment, de l'Observatoire de Paris, puisque c'est euh, aussi une série de partenariats au-delà des deux principaux qui est intéressant, hein, c'est aussi avec des agences, euh, aussi euh, en Chine, aussi euh, en Russie, en Turquie enfin c'est aussi le, les les photos hein, que vous voyez, euh, c'est un, ben, un partenariat qui part de deux éléments mais qui est aussi international et l'espace c'est aussi ben, voilà, un projet international au-delà des, des petits conflits ou des grands conflits malheureusement qu'on peut avoir nous sur Terre mais en espace ben, voilà, c'est euh, une station internationale spatiale, il y a, ben, voilà, il y a des, des, des projets qui sont internationaux donc c'est aussi un autre message de cette exposition, c'est que on peut se mettre aussi tous ensemble travailler euh, malgré toutes les différences qu'il peut y avoir pas seulement de genre mais aussi euh, y compris idéologiques euh, et autres. Donc Fatoumata a été, euh, voilà, et c'est elle qui est sur la photo de, de l'exposition officielle et puis on a souhaité euh, vraiment, et je vous remercie Madame Prénome, le Reste, euh, avoir aussi euh, dire l'espace c'est... Euh, voilà c'est Toulouse, c'est... Euh, bien sûr c'est Maïkonour, c'est Houston, c'est... Euh, mais l'espace, l'aventure spatiale, euh, elle démarre, elle est aussi en rayon centre. Voilà. Et dans des laboratoires, euh, des gens qui... Et donc on a pu avoir cette chance hein, de pouvoir négocier avec SIPA, l'agence de presse, qu'un photographe, enfin, une photographe, vienne euh, photographier, en l'occurrence c'est Dina qui est présente et qui va aussi faire une intervention, euh, qui est au laboratoire ICAR, euh, donc voilà, qui va parler des, des plasmas, qui va parler de sa spécialité, et qui euh, euh, bah, bah, c'est la recherche en ion-centre, chez nous, ici, mais qui concerne l'espace, la propulsion euh, des satellites. Bah, voilà, ça se fait aussi chez nous. Ouais. Donc, honoré. merci de nous recevoir euh, au ciel de l'Agence spatiale européenne et de nous accorder cet entretien pour, euh, voilà, dans le cadre de cette exposition qu'on met en, en place en, en région centre, donc la euh, région centre en partenariat avec Centre Science, euh, le CNRS, le lycée franklin et bien sûr le SA et pas presse. Et euh, bah, ce qu'on souhaiterait, c'est un petit peu voilà, voir un peu avec vous un peu votre parcours parce que vous avez quand même certains parcours exemplaires, mais aussi euh, bah, discuter des problèmes, des, euh, sensibiliser les jeunes à, euh, aux carrières scientifiques, qui n'est pas que, Effectivement, partir dans l'espace, mais qui est aussi tout un environnement euh, technique, humain. Euh, On un petit peu, vous, votre parcours médecin, au départ Oui, bah, bonjour, et très heureuse de partager ce, ce moment avec euh, la, la région Centre, Centre Science, le Vietnam, euh, ce, ce joli lycée. Euh, oui pour parler justement de, de ces carrières scientifiques, ces carrières d'ingénieur qui donnent beaucoup de bonheur. Je pense pouvoir en parler parce que j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie professionnelle, effectivement, même plusieurs vies professionnelles, en démarrant comme un, un médecin, médecin-rhumatologue, et puis en découvrant un petit peu les, les hasards, les opportunités, les opportunités de la vie, un appel à candidature du Centre National d'Études Spatiales il y a 30 ans maintenant, c'est en 85, pour devenir un astronaute et prendre en charge des missions scientifiques à bord des stations spatiales. Donc voilà ma vie qui change à ce, ce moment-là et je deviens astronaute du, du CNES et puis de l'Agence Spatiale Européenne et j'ai la chance d'effectuer deux missions spatiales, une première mission à bord de MIR où j'avais une fonction de scientifiques et de gestion du programme scientifique à bord de cette station qui est un laboratoire en microgravité. La gravité est pratiquement annulée et on peut se poser des tas de questions scientifiques pour comprendre le fonctionnement du corps humain, pour comprendre l'écoulement des fluides, la combustion, plein de sujets très, très intéressants. Et puis une seconde mission à bord de la, de la Station Spatiale Internationale qui est en, encore aujourd'hui en, en orbite au, autour de la Terre, en coopération internationale pour maintenir ce, ce laboratoire et puis envisager ses, ses extensions, le devenir, le futur, donc à la fois scientifique, à la fois ingénieur dans cette euh, seconde mission, en ayant la chance de Rencontrer, c'est ça ce qui est merveilleux dans, dans la science et la technique, de travailler en coopération internationale avec des partenaires russes, des partenaires américains, des partenaires euh, chinois. On a parfois le sentiment qu'aller vers une carrière de scientifique ou s'engager sur un métier d'ingénieur, ça va nous confiner dans un mmh. domaine. Et le spatial, pour moi, tel que je l'ai vécu, c'est quelque chose qui m'a fait rencontrer des gens de culture très très différentes, de formation très différente scientifiques, ingénieurs et même architectes, juristes, sur, sur certains euh, sujets et, et donc quelque chose qui est très ouvert et tout à fait euh, passionnant parce qu'on a vraiment l'impression de faire avancer non seulement la connaissance des questions euh, auxquelles on peut apporter des éléments de, de réponse mais aussi réellement fabriquer des choses. Alors Parfois, ça prend beaucoup de temps et le spatial, euh, c'est à la fois passionnant et puis c'est toute une vie euh, engagée. Je pense que vous avez tous vibré à voir euh, la sonde Rosetta et puis son, son petit euh, atterrisseur sur la, la comète Tchouri. Euh, vous avez sûrement rêvé là aussi à cette mission euh, Cassini qui vient de se, se terminer pour explorer euh, une lune de Saturne, Titan. Donc ça, ce sont des missions qui, qui durent 20 ans, mais on ressent cet engagement, cette, cette passion de, de gens de, de nature très, très diverse. À la fois ces scientifiques, à la fois ces ingénieurs qui ont réalisé la capacité à communiquer de, de la sonde, euh, sa capacité à envoyer des images, à sentir les gaz autour de la planète Mars, voilà, c'est des métiers absolument multiples avec des aventures tout à fait passionnantes et l'Agence Spatiale Européenne a, a très envie d'ouvrir ces possibilités, de faire découvrir euh, l'espace, bien sûr à tout un chacun, au grand public, des plus jeunes, parce que l'espace ça fait partie de, de notre quotidien. On s'en sert pour avoir des informations sur la, la météo, sur toutes ces catastrophes qui sont euh, aujourd'hui euh, sur notre planète. On a des satellites d'observation de la Terre qui nous donnent des, des images absolument magnifiques. Donc tout un tas de choses qui servent à notre quotidien. Mais aussi toute, toute cette capacité à explorer des territoires encore euh, inconnus. À la fois l'exploration et l'espace au service de, de notre Terre. Des matières euh, formidables et il faut que tout le monde y participe alors tout le monde ça veut dire bien évidemment dans la diversité des jeunes filles et des jeunes gens sur ces, ces métiers là et c'est vrai que dans les métiers scientifiques les sciences dures par exemple la physique les mathématiques ou les sciences de l'ingénieur on s'aperçoit que les jeunes filles ne sont pas toujours là sans doute elles ne connaissent pas euh, ces métiers. Donc c'est l'objectif aussi en montrant des profils dans cette exposition de jeunes femmes de, de, tout, de, de métiers euh, différents de voir comment elles peuvent avoir beaucoup de bonheur à participer à, à, à, à ces missions à en être vraiment euh, partie prenante. Et ce sont des métiers passionnants. Donc c'est un petit peu euh, l'objectif d'utiliser l'espace, voilà, oui, oui, oui, oui, oui. ces métiers à la fois pour rêver et puis pour se dire que oui, c'est des métiers pour moi, et euh, les jeunes filles sont vraiment les bienvenues dans ces, ces métiers-là, elles y décriront beaucoup de choses passionnantes. Et, vous disiez les métiers, mais finalement c'est enfin, plein de métiers et plein de niveaux finalement de formation aussi divers, donc ce n'est pas que des ingénieurs, ça peut être aussi des techniciens, euh, dans, dans tous ces métiers-là, donc c'est... Voilà, c'est oui, pas que et... le code ingénieur, ou c'est pas que... Voilà, qui n'est pas limitatif en termes de... Absolument, pour réaliser une mission spatiale, bon, vous voyez bien là la, okay. la complexité, il faut l'organiser, il faut développer des choses, il faut penser des, ce qu'on appelle des protocoles d'expérience pour les, les mettre en œuvre. Donc ça veut dire effectivement à la fois celui qui organise le, le projet, pas obligatoirement un ingénieur, mais en mm -hmm. coopération avec l'ingénieur, le technicien qui va vérifier que tous les, les, les éléments sont corrects, euh, l'ingénieur qui va concevoir à la fois des systèmes de communication, des systèmes de visualisation, mmh. enfin des métiers d'ingénierie euh, dans, dans tous les domaines, et puis euh, les, les scientifiques, alors des scientifiques là aussi, dans toutes les disciplines. Mmh. Mmh. Quand on s'intéresse au, au spatial, vous avez besoin de médecins, de biologistes, euh, d'astrophysiciens, euh, bien, bien évidemment, de, de chimistes. Mmh, mmh, enfin, Toutes les catégories de sciences sont interpellées mmh, par mmh, euh, euh, ces missions d'exploration de, et de connaissances. Mmh. D'accord. Et, euh, et donc, pour le coup, cette exposition, qui a été euh, bah, initiative aussi de votre agence, hein, mmh. euh, l'ESA, et, et, et si pas presse, c'est euh, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un véhicule de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, c'est euh, cette voilà, place aussi euh, Oui euh, on connaissait bien le sujet. Oui. Non, je, je pense qu'il est très important de donner des éléments concrets. Bien évidemment, on a tous conscience aujourd'hui que la science, la technique, ça va nous donner des éléments pour apporter des solutions à ces enjeux majeurs qui sont ceux des ressources sur notre planète, du changement climatique, de la connaissance de, de, de territoires encore non, non explorés. Euh, mais voilà, c'est quoi les métiers Donc on a voulu, avec cette exposition, effectivement, euh, organisée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA et le, le CIRPA, présenter des vraies personnes qui sont aussi en contact avec vous. « Voilà, je viens vous parler, Fatoumata va venir vous parler, euh, d'autres seront, seront présents. » Donc, incarner ces métiers pour partager, pour en discuter, pour les faire euh, connaître. Et ça, c'est euh, important, à la fois dans les universités, au CNAM, d'avoir ces, ces rencontres avec euh, les lycéens et même des plus jeunes, je, je dirais. Mais l'éducation, elle ne se fait pas qu'à l'école et dans les centres de formation. L'éducation, elle se fait aussi dans des centres de culture euh, scientifique et, et technique. Par d'autres approches, par le jeu, la curiosité, mmh. le questionnement. Et il faut avoir tous ces outils pour faire comprendre qu'effectivement, c'est pour vous. Mmh. Alors, si vous aviez quelque chose à dire aux mmh. jeunes filles qui sont au lycée, qui se posent des questions sur, euh, euh, bah, sur leur orientation, disons que les sciences, c'est un petit peu difficile, euh, bon. Euh, ou c'est pas pour moi ou, euh, ou à dire aussi aux enseignants aussi euh, bah, comment est-ce que vous auriez un petit truc bah, pour, euh, bah, pour les sensibiliser leur dire mais si vous pouvez d'abord et puis euh, puisque bon l'exposition effectivement c'est plutôt le public féminin de jeunes filles mais vous l'avez à forte raison dit aussi c'était jeunes gens hein, c'est pas limitatif mm -hmm. ça peut voir l'exposition était là deux voilà. Qu'est-ce qui euh, les entraînerait J'ai envie de, de dire aux jeunes gens, aux jeunes filles et aux jeunes garçons, euh, ayez des rêves, ayez des envies, ayez des questions. Ça, c'est le premier point. Ne vous contentez pas de ce que la télévision va vous fournir. Ayez vos propres rêves et vos propres euh, désirs. Ensuite, un deuxième conseil, c'est ne laissez pas les autres vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est à vous d'essayer, ça marche, ça marche pas, on recommence, la vie s'est faite de réussites et d'échecs, mais on avance. Donc c'est à vous de, de, de prendre en main. Et le troisième point, c'est qu'il faut avoir un bagage, on ne peut pas partir dans l'aventure de la vie comme ça, ça ne va pas arriver par chance. Il faut travailler, il faut écouter, il faut apprendre des autres et puis apprendre aux autres, bien évidemment, donc euh, l'école, c'est un endroit euh, important pour avoir ce bagage et se sentir euh, à, à l'aise, et voilà, donc euh, avoir des rêves, avoir l'audace de vivre sa vie, se former euh, pour euh, avoir tous les atouts pour, euh, pour avancer, c'est un petit peu ça, des, des clés que j'ai mmh. envie de donner. Et puis ensuite, avec tout ça, vous y trouverez beaucoup de passion, de bonheur, de plaisir à vivre ces métiers-là. Bien, bah écoutez, merci beaucoup, Colignore, d'avoir pris merci. du temps. Enfin, euh, je sais que votre planning est quand même changé, mais c'est vraiment euh, voilà, un beau message. Merci, merci beaucoup. Donc les bruits spatiaux. Donc, je vais vous poser pas mal de questions, donc qu on va tester notre culture générale d'un <rire> géométique spatiale. Et ma première question c'est est-ce que vous reconnaissez cet objet c Oui, la bonne réponse, c'est Sputnik 1, donc c'est le premier objet artificiel qui a été lancé par euh, l'homme. Donc C'était le 4 octobre euh, 1957. Donc Cet objet est à peu près 90 jours dans l'espace. Et en fait, il n'a fonctionné que pendant 21 jours. Et donc, pendant les 70 jours où il est resté, et il ne a à rien, on considère que c'est un déchet et donc un débris spatial. Et c'est le sujet de mon travail. Donc là, c'est un peu pour tracer un, un peu l'histoire de la conquête spatiale et de l'exploration spatiale, puisque Sputnik en fait, a marqué le début d'une longue aventure. Où on a commencé à améliorer les techniques d'observation de la Terre, par exemple, et où on est parti à observer ce qui se passait sur d'autres planète autour de nous. Donc, comme je vous ai dit, ce technique 1, c'est le premier déchet qu'on considère en histoire plus spatiale. Et donc, plus le temps passait, plus on envoyait de satellites autour de la Terre. Et une fois que les satellites en fait, on les laisse autour de notre planète. Et en fait, ce graphique montre en fait le nombre de déchets qui s'est autour de la Terre au fur, mes, au fur et à mesure que le temps passait. Et comme vous voyez sur l'image, en fait, il y a des régions où euh, il y a un nombre très important de débris, on dit qu'il y a d'autres régions où ça va ne sont pas trop trop nombreux. Une image d'artiste sur ce qui se passe autour de la Terre. Donc, en fait, comme je l'ai dit, il y a deux régions qui sont très euh, polluées par les débris spatiaux, en sachant qu'actuellement, on estime qu'il y a à peu près 20 000 objets qui ont une taille supérieure à 10 cm autour de la Terre, à peu près 500 000 qui ont une taille entre 1 et 10 cm, et 100 millions qui ont une taille inférieure à, à 1 mm. Et là, on voit qu'il y a deux régions qui sont donc très polluées, région A et région B. La région A, c'est ce qu'on appelle l'orbite basse terrestre. Qui est entre 200 et 2000 km d'altitude. C'est là qu'on trouve les satellites qui permettent d'observer la Terre, qui permettent d'avoir accès à la météo. Et la région B, qu'on appelle la région géostationnaire, qui est à peu près à 36 000 km de la Terre. Et là-bas, vous avez, en général, les satellites de télécommunication. Donc, ça, c'est le classement mondial des pays les plus pollueurs spatial, donc la Chine qui est arrivée à la première. Euh, le CIS, c'est euh, la Russie et d'autres petits pays euh, d'ancien bloc euh, soviétique, soviétique Les donc c'est l'agence spatiale européenne. Et la France qui est quatrième. Est-ce que vous savez pourquoi la France est quatrième La France est un des premiers pays en fait, qui a eu l'activité spatiale. Et du coup, à l'époque, euh, koro appartenait uniquement à la France. en fait, ah, oui. Avant que le passe sous un euh, pavillon européen. Donc, c'est la raison pour laquelle la France, euh, bon, au moins, c'est bien pas dans le top 3, enfin, un peu, avec l'agence spatiale européenne, mais ça va. Donc, les débris spatiaux, donc, ils ont différentes euh, origines. Donc, quand je parlais des, des 20 000 objets qui ont à, à des taille à 10 cm, on retrouve surtout les satellites. Donc, un satellite, il a une mission qui dure entre 10 et 15 ans, et une fois qu'il a terminé sa mission, on va le laisser là-haut. Et en général, c'est parce que le carburant, ça coûte cher le laisser là-haut plutôt que de le faire euh, revenir. Donc ça c'est euh, le procédé euh, de lancement d'une fusée, donc étape 1 jusqu'à étape 7. Et en fait nous ce qui nous intéresse c'est surtout euh, les, euh, à partir de l'étape 5 en fait. Donc quand on voit un satellite dans l'espace, il est protégé par une coiffe et il est dans un, ce qu'on appelle un étage supérieur d'une fusée. Et en fait, ces deux structures, l'étage supérieur et la coiffe, vont permettre au satellite de passer l'atmosphère. Une fois l'atmosphère passée, donc il y a l'étage supérieur qui va se séparer du reste de la structure. Et quelques instants plus tard, c'est la coiffe qui va se séparer du satellite. Et ces deux objets, en fait, vont rester également autour de la Terre et vont mettre quelques heures, quelques jours, quelques années à rentrer sur Terre. Donc là, on va parler plutôt des débris qui seront. Très petit, donc en fait le soleil favorise enfin, l'apparition des rides, et eh bien c'est pareil, le soleil accélère le vieillissement des matériaux qui composent les satellites. Et donc avec le temps, vous avez des petits bouts de peinture qui se détachent des satellites et qui vont devenir euh, des débris spatiaux. De donc ça, c'est ce dont est composé l'internement en termes de euh, déchets. Donc satellite satellites opérationnel ou donc c'est les satellites. Opérationnels, opérationnels, Quoi qu'il en soit, qu'on n'utilise pas forcément, certains sont encore maniables depuis la Terre, d'autres par contre on ne peut plus rien faire. Donc là actuellement il y a un satellite européen qui s'appelle Ambysat, qu'on n'arrive pas à, à contrôler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement la source majeure de création des débris spatiaux, c'est ce qu'on appelle les éléments de fragmentation. Une fragmentation, c'est soit une collision ou une explosion dans l'espace. Et là je vais montrer une vidéo d'une collision qui a réellement eu lieu en 2009. C'est une simulation qui a été faite par une entreprise. c'est ce qu'on appelle une constellation de satellites. En gros, c'est une famille de satellites qui va, euh, qui va euh, tourner autour de la Terre de manière assez synchrone pour, pouvoir, euh, pour que son service soit accessible à tout moment. Donc là, c'est la constellation Iridium, et chaque satellite de la famille s'appelle Iridium-4 ou Iridium-57. Et en fait, c'est un satellite de cette constellation qui va être détruit lors de collision. Donc, il s'appelle Iridium-33. Donc, il était fonctionnel et en fait, il rentrait en collision avec un satellite russe qui s'appelait Cosmos 2251, qui lui était à la retraite depuis les années 90 et qui était là à faire son tour autour de la Terre de manière quasi infinie. Donc, la collision a provoqué plus de 3000 débris dans un premier temps entre les deux objets. Donc, il y a deux nuages distincts qui se forment. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces deux nuages, bon, ils vont s'éparpiller un hein, peu autour de la Terre, donc, de manière très concentrée au départ, et en fait, ces débris donc, vont pouvoir se, se rencontrer à nouveau. Et donc, rencontrer d'autres débris pour créer de nouveaux débris, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on considère que même si aujourd'hui on a arrêté d'envoyer des fusées, des satellites autour de la Terre, ça n'empêche que juste avec cette réaction en chaîne, le nombre de débris ne cesserait d'augmenter de manière exponentielle. Ce qui s'est passé en 2007 et ce qui a fait que la Chine est arrivée euh, deuxième, du classement des pays pollueurs, en première, même des pays pollueurs euh, en termes spatials. Alors en 2007, euh, l'armée chinoise a voulu faire ce qu'on appelle un test anti -missiles. En gros, ils étaient dans un satellite euh, qui s'appelle fengyun 1 c qui, qui avait une sa mission. Et au lieu de le faire rentrer sur Terre, ils se sont dit bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un initié sur, sur, sur ce satellite et le missile de prend ce satellite sur de, de, de, de manière à ce que tous les débris générés rentrent en très peu de temps sur Terre. Donc ça c'est une image de l'atmosphère, donc une fine couche de gaz qui recouvre la Terre, qui nous protège de beaucoup de choses. Et surtout, euh, et depuis qu'il y a une activité humaine dans l'espace, elle nous protège encore plus de euh, pas mal de choses. Donc comme je disais, donc là on parle des débris qui sont dans l'orbite basse, donc entre 200 et 2000 km. Et en fait avec le temps, la trajectoire du débris, en fait, elle diminue en altitude jusqu'à ce qu'à un moment elle rencontre la l'atmosphère et du coup là elle va opérer ce qu'on appelle une rentrée atmosphérique. Ça arrive assez souvent. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est que bah, la Terre, plus de 70%, va se par des océans. Mais des fois, il arrive que le débit euh, arrive sur euh, enfin, sur, terre, sur la terre ferme. Enfin, Donc, ça, c'est un réservoir d'une fusée américaine qui avait été lancée dans les années 70 et qui, euh, qui s'est retrouvée, il me semble que c'est le Zimbabwe, en 2008. Donc, il n'y a pas de victime, mais. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si dans la salle vous avez vu le film Gravity. Ça aussi quelque chose ou pas mm -hmm. Avec George Clooney et Sandra Bullock. Bon, on dirait que ça fait mal ce qui se passe. Donc maintenant la question c'est à quel point ça fait mal donc en fait, un débris dans l'espace, il a une vitesse qui est très importante, de l'ordre de 7, mètres par so euh, 7 km par seconde, et en fait, pour les débris, on parle d'énergie cinétique. En gros, l'énergie cinétique, c'est une qui est liée à la vitesse, et donc c'est l'énergie qu'il faut apporter à objet pour qu'il ait telle vitesse. Et donc, ce qu'on a fait euh, enfin, sur Terre, c'est qu'on a fait un comparatif. Donc on a l'énergie cinétique d'un débris spatial, donc c'est la vraie énergie cinétique, et, on va faire un parallèle avec des objets qu'on connaît sur Terre. Donc, une cinétique, c'est une formule simple. Donc, c'est 1,5 fois la masse, fois la vitesse au carré. Donc, la masse du débris est la vitesse très importante du débris. Donc, là, on va prendre l'exemple d'un débris qui a une taille d'un centimètre. Donc, il a la taille d'une métier, Ça fait, je crois, en termes de masse, ça fait pas plus de 2 grammes par là. Et le débris est en aluminium. A votre avis, à quoi peut-on comparer? Un débris qui est d'un centimètre en termes d'impact avec un objet qui ne vous est pas trop commun mais qu'on connaît quand même. En termes d'impact. Moumbal Moumbal Plus. pas. Plus bien. Sinon, on fait un exemple là, comme ça, ça, ça, ça va vous inspirer pour d'autres Plus Donc un débris euh, qui a une taille d'un centimètre, qui vous arrive avec une vitesse de 7 km par seconde, c'est comme si c'était une enprime de 4 kg qui arrivait sur vous à une vitesse de 47 km h Donc du coup, comme vous avez eu un exemple, on va passer un exemple un peu plus grand. Donc euh, 5 cm, soit la taille d'une poêle. Ouais. J'entends un camion. cette qui De procéder à des méthodes de nettoyage. Pourquoi Parce que déjà, le nombre de débris ne cesse d'augmenter, mais c'est surtout que la NASA fait des calculs démontrant qu'à qu l'horizon 2025, si on envoie un objet dans l'espace, il va forcément rencontrer au moins un débris sur, sur son trajet. Et le problème, c'est que tout à l'heure, il y a la région B, qui est à 26 000 km. C'est beaucoup trop lent pour nous, ça va coûter très cher en enfin, termes de carburant. Pour l'instant, la solution qui a été proposée pour cette région-là, c'est de. Euh, D'augmenter l'altitude des satellites qui ont fini en mission. C'est-à-dire qu'on va les éloigner d'un de, de rayon de 36 000 km. Et en fait, du coup, actuellement, autour de la carte, vous avez ce qu'on appelle l'orbite cimetière. C'est la solution intermédiaire qui est pour l'instant. Et donc, en fait, toutes les techniques de nettoyage qui sont proposées, c'est uniquement pour les débris qui évoluent en euh, orbite basse terrestre, donc entre 200 et 2000 km. Et même si la technique, il euh, bon, y a eu le tout et de, enfin, de, beaucoup de choses qui ont été proposées, le principe reste le même. C'est comment faire en sorte que le débris se retrouve dans l'atmosphère pour que l'atmosphère fasse son travail, enfin, fasse de manière efficace. Et donc, euh, parmi de, euh, ce qui a été proposé, c'est le principe du filet. Où vous lancez un filet sur le débris et il y a un mécanisme sur le filet qui va tirer le débris vers l'atmosphère. L'autre chose, c'est ce au milieu, c'est ce qu'on appelle euh, électrodynamique euh, Tether En gros, c'est un câble qui va créer un champ magnétique autour du débris qui va modifier sa rotation et qui va ensuite modifier sa trajectoire de manière encore une base que le débris rentre sur terre. Et euh, la dernière méthode, enfin là c'est une méthode que je présente en même temps d'autres, c'est aussi une méthode où on capture le débris avec un fil. Et le fil va faire en sorte également de modifier la rotation du débris qui rentre également sur terre. Donc il y a plein de, de méthodes de ce type, comme aussi euh, d'accoler un espèce de système sur le débris et un bavou qui se gonfle. Et ce ballon en fait, va modifier la surface du, du débris qui est présenté par rapport au soleil, et donc également modifier la trajectoire euh, du débris. Pour l'instant, aucune de ces méthodes a été testée dans des conditions réelles. La principale raison, c'est que ça coûte très très cher, et que les débris, c'est pas rentable pour l'instant. Et il y a aussi un autre volet très intéressant sur cette problématique, c'est celle de, euh, du droit spatial. En fait, les calculs. Et les chercheurs ont fait des calculs et montrer que pour qu'une mission soit rentable, il faudrait, pour une mission de nettoyage, qu'elle retire au moins euh, 5 ou 10 débris, je sais plus, entre 5 et 10 débris euh, pendant la même mission. Mais le problème, c'est que quand on les débris qui sont à côté des uns des autres, il y en a un qui appartient à la France, l'autre à la Chine, l'autre à la Russie, l'autre à l'Inde, l'autre au Japon. Mais vous, ici, dans la salle en tant qu'opère, vous n'avez pas le de toucher un satellite qui est chinois ou indien. Donc, il faut dire au okay, préalable que vous avec tous les pays pour toucher leur débris. Et surtout, vous avez intérêt à être sûr que votre méthode ne va pas échouer. Parce que si votre méthode échoue et que vous provoquez des débris derrière, c'est vous qui payez. Donc, là, je sais que j'ai une petite histoire où il euh, y a un débit qui avait détruit un satellite. Donc, euh, l'opérateur, enfin, l'entreprise qui a apporté un satellite, a dit Ah, bah ça, ça, ça c'est un débit américain. Donc, vous avez un cas pour payer. Les Américains ont fait des calculs, ils ont dit non, c'est pas nous, c'est les Français. Les Français, en ils ont fait des calculs, ils ont dit non, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre <rire> Parce qu'on sait très bien que lorsque vous voilà, détruisez un satellite, parce qu'un satellite, ça, ça apporte des millions d'euros euh, par an, eh bien vous allez payé très très cher. Surtout qu'il on commencer que l'activité spatiale apporte des milliards d'euros par an et que ça ne cesse euh, d'augmenter. Donc moi, dans mon travail, je suis intéressée à ce qu'on appelle les, les constellations de CubeSats. Donc ça a été un euh, nouveau euh, entrepreneur du spatial, tel que SpaceX, tel que Elon Musk, ou euh, Jeff d'Amazon euh, ai alors que c'est une de en Non, d'Amazon, en gros, c'est un CubeSat, c'est un satellite, cubique, qui a une masse qui peut être de 1 kg, 2 kg ou 3 kg, et il va envoyer par famille de cincyon, par exemple, autour de la Terre. Et comme ça, il va pouvoir euh, lancer pour pas très cher beaucoup de satellites, qui m'ont apporté beaucoup, parce qu'avec ces satellites-là, on peut avoir, en euh, mettre en place un système de télécommunication. Et euh, dans ma thèse, en fait, j'ai vu que si deux cubes rentrent en collision, ça fait 30 000 débris en moyenne. 30 000 pour qui des tailles centimétriques, hors des tailles centimétriques par millimétrique, c'est des tailles qu'on peut observer depuis la Terre. Par exemple, quand le télescope spatial Hubble a dû être réparé à un moment donné, dans les années 90, donc ils ont changé les panneaux solaires de Hubble dans l'espace. Et ils ont fait revenir sur Terre euh, les, anciens télescopes, les anciens panneaux solaires. Et on s'est rendu compte que sur les, les, les, les panneaux solaires de Crevel, il y avait beaucoup de petits impacts en fait, dessus. Et en fait, c'est la preuve que des petits débris avaient percuté le télescope. Mais sans ça, on n'aurait jamais pu savoir qu'en fait, le télescope avait été victime de ce de collision. Et c'est une raison pour laquelle, sur la station spatiale internationale, vous avez des caméras embarquées qui surveillent en permanence l'environnement proche. De l'ISS, et chaque jour l'ISS en fait, est manœuvré de manière à estimer justement ces débris qu'on ne peut pas observer depuis la Terre. Donc euh, voilà, c'était la thématique d'embarquement spatial. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci. Merci. Merci. Peut-être des questions ou... oui. question. Moi j'aurais juste à savoir quel est votre parcours avant d'arriver à ce travail de recherche. Alors euh, j'ai fait un bac scientifique, euh, ensuite je suis partie à l'université où j'ai fait une licence en ingénierie mécanique. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas de filière pour euh, être plus spécialisé dans le spatial, donc en fait euh, j'ai fait un stage, en... enfin j'ai quand même fait un. Je partais un parcours master mécanique des fluides, qui est l'étude des euh, des gaz euh, liquides. Et d'ailleurs, quand j'étais en master 1, j'ai fait mon stage à ICAR, de Martin, qui a à C'est trop marrant. Ah <rire> mais non, je vais le laisser. Non, mais je vais pas Et donc, euh, après ça, en fait, j'ai eu l'opportunité de partir au Japon pour être formée pendant un an en ingénierie spatiale. Et donc, en fait, d'abord, on m'a envoyé, on a travaillé sur un CUPSAS. Donc on a envoyé dans l'espace grâce à un partenariat, etc. Donc en fait l'idée c'est d'apprendre à construire un satellite, Et aussi on devait surveiller du coup avec un système de monitoring qu'on avait au sein du laboratoire. Et une fois que j'ai terminé mon master donc, euh, au Japon, donc, je suis revenu à Paris, j'ai fait un autre stage à l'ONERA, euh, c'est un sujet lié au spatial. Et euh, ensuite je travaillé comme ingénieur. Et après, j'ai commencé à une thèse d'astronomie au sein de l'Observatoire de Paris sur les démonstrations. Voilà. Comme quoi, finalement, il y a, par rapport à la thématique, on peut arriver à, à travailler sur l'espace sans passer forcément par une école d'ingénieur, mais directement par un master, pas enfin directement. En fait, en ce qui compte, c'est les stages qui vont stages. bien orienter, en tél... enfin, qui vont vous inculquer les compétences pour que vous puissiez prétendre à travailler dans le domaine spatial. Ouais. Ouais. Alors vous aviez juste simplement, beaucoup de collègues féminins dans vos promos de master et ou de... pas Non, mais la France est enfin, c'est pas bien, mais <rire> faut s'habiller. <rire> voilà, mais en fait, c'est on les des ans. enfin. En licence 1, on est beaucoup d'étudiants. Après, il y a un tri qui, qui se fait. Et après, bon, on est quasiment tout à cas avec qui j'étais en licence de chimie et de biologie. Et je crois en master, on était peut-être deux ou trois. Euh, après, euh, bon, conférence, c'est des catons, ça y il n'y a pas de soucis. Et en thèse, on est quand même pas mal de filles, je trouve. Donc en thèse, on est pas mal de filles, mais par contre, pour avoir un poste par là, c'est des catons au niveau des femmes chercheurs. Mais ça s'explique parce qu'après une thèse à un moment où on fait des post-docs. Maintenant ça dure plus longtemps parce qu'il y a nettement moins de postes, il y a plus de compétitions, il faut avoir.. Pour enfin, avoir un dossier, il faut avoir fait plusieurs post-docs des décider de recherche et il faut les faire à l'étranger. Mais quand on fait sa thèse vers l'âge de 26-27 ans, peut faites 5-6 ans de post vous arrivez à la trentaine, c'est ce triste à dire, mais une femme va dire, les enfants fait la famille, tout ça. Il me que L'Oréal a fait une enquête sur ça qui montrait le nombre de femmes qui s'intéressent à l'étage. D'accord. Euh, tu peux me dire par rapport à, à la carrière, est-ce que tu en es Est-ce que tu continues en, en recherche ou justement tu vas faire, euh, bah, comme peut-être des femmes, comme tu dis, bah, une famille ou tu vas quitter C'est quoi ton projet toi, hein Alors, Moi, mon problème, c'est que je vais tout faire en même temps. <rire> Euh, pour l'instant je ne me pose pas la question de, de famille. En fait, euh, je n'arrive pas à résister en fait. Ça non mais je ne sais pas. Non, euh, là pour l'instant je suis, à, je suis à, toujours à mon institut. Donc, euh, je travaille toujours sur les spatiaux, mais en même temps je travaille un peu dans ce qu'on appelle le service de calcul astronomique et renseignement, où en fait on traite les questions du grand public par rapport à l'astronomie. Après, je ne sais pas encore si je vais partir en prosode ou plutôt aller dans l'industrie. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec mon sujet, enfin, je sais que. Hein, moi, j'ai fait une thèse de recherche appliquée, donc je peux postuler dans ce truc qui des trucs type l'ABUS, l'ADS, ou autre. Mais alors, D'autres questions Donc, je m'appelle Céline Educator, je suis chargée de recherche au laboratoire ICAR à Orléans. Et donc, il y a trois, trois jeunes de mon laboratoire qui sont là. Donc, pour le parcours, on m'a dit de parler du parcours et de mes recherches. J'ai une diplôme de, en génie mécanique et j'ai participé, participé au programme MIT France pour venir... Pour découvrir hein, ce qui se passait ici euh, et ensuite euh, j'ai continué mes études euh, à l'X à Paris euh, au laboratoire de physique des plasmes donc euh, j'ai toujours été intéressée donc, à la fois par la mécanique, donc, euh, la robotique par exemple, aussi par l'espace, j'ai participé au programme euh, euh, étudiante sur l'espace et aussi par euh, la physique des plasmes que j'ai découvert euh, en profondeur en France. Donc, j'ai fait deux ans d'études de, de, de, de postdoctorales avec une classe après ma thèse. Et ensuite, j'ai été recrutée en 2011 en tant que chargée de recherche donc, euh, au laboratoire ICAM. Donc, je suis actuellement euh, CA1 en physique des plasmas. Et euh, ce laboratoire, c'est essentiellement, c'est majoritairement un laboratoire euh, euh, de combustion. Euh, mais on a une équipe euh, avec Stéphane Azouf. Qui, qui, euh, qui travaille sur la propulsion euh, par plasma, donc, la propulsion appliquée aux vaisseaux spatiaux et aux satellites. Donc il y a une autre équipe qui travaille aussi sur la, les rentrées atmosphériques, donc c'est comment faire revenir euh, euh, les vaisseaux spatiaux, spatiaux sans qu'ils brûlent dans l'atmosphère. Donc euh, son lacumar est en thèse et travaille sur ce sujet-là. Donc... Euh, j'ai parlé des plasmas, je ne sais pas si vous connaissez les, euh, les plasmas, mais en gros, vous connaissez les états, les trois états, le <coughs> solide, le liquide, le gaz. Et typiquement, si on veut passer. Euh, okay, passer. Oui. Non, non? Oui. <coughs> uh, typiquement, si on veut passer d'un état à l'autre, typiquement moi la porte par exemple, chauffe euh, le solide. On casse les liens, on passe à l'état liquide. Et si on chauffe davantage, on passe à l'état gazeux, dans lequel les atomes sont séparés par des très grandes distances. Alors, maintenant, pour l'état plasma, si on continue à porter de l'énergie à l'état gazeux, on peut finalement arriver à, la, à séparer des particules constituantes. Donc, on peut passer de séparer de le noyau positif d'un côté et des électrons de l'autre. Donc, ça, c'est l'état plasma. C'est un état très énergétique, euh, des particules avec des mouvements très complexes et euh, souvent mal maîtrisés. Et c'est un état aussi qui est très complexe euh, parce que ça, ces particules chargées sont aussi, dépendent aussi au champ magnétique et au champ électrique. Donc dans mes études, je, je cherche souvent si à maîtriser, à comprendre euh, l'origine de certains phénomènes euh, qui ont lieu dans les plasma euh, grâce aux dynamiques euh, de ces électrons. Et c'est quelque chose qui touche aussi à la domaine spatiale, puisqu'on se sert de ces plasmas euh, pour propulser le, le sol. Donc les plasmas, ici je donne juste quelques exemples, euh, pour vous rappeler que les plasmas ne sont pas un état euh, très exotique. Vous trouvez euh, le soleil par exemple, euh, les aurores les euh, comme le euh, qui sont grâce à l'interaction des particules chargées avec euh, les atomes de l'atmosphère. On a aussi maintenant une le plasma médecine. Et donc, par exemple il s'agit de traiter même des cancers avec le plasma, de, de, de, de traiter des désinfectés euh, des objets, euh, ou de traiter même des maladies de peau avec le plasma. On a aussi le foot, comme vous voyez là. Et on a aussi, comme vous savez, euh, en France, il y a le projet ITER, euh, qui est destiné à justement euh, gérer de l'énergie avec la fusion. Donc, on a le vecteur de fusion, ça, ça c'est une image euh, d'AutoCamac, donc c'est une machine destinée à utiliser la fusion. Et enfin, euh, le sujet euh, dont je vais vous parler, c'est le propiceur de placement. Donc, le propiceur de placement, vous voyez un satellite euh, là-bas, à côté de la Terre, et la tourne bleue qui sort, c'est euh, euh, le placement qui permet justement de déplacer euh, ces, ces satellites. Donc, euh, pour les satellites euh, et les sondes spatiales, on euh, connaît bien la technologie euh, euh, qu'il faut pour sortir de la terre, pour quitter la terre. Donc, par exemple, si on veut déposer euh, ses, les, des sondes euh, en orbite, ou des satellites en orbite, on a besoin d'un propulsion chic qui livre une poussée extrêmement grande. Euh, on a besoin de, de cette technologie pour s'échapper euh, à l'attraction terrestre. Mais une fois qu'on a quitté la Terre, on se dispose d'autres moyens pour bouger euh, les objets. Donc, euh, typiquement euh, dans l'image euh, au centre que vous voyez là, euh, cette image montre une vue d'artiste de, des satellites autour de la Terre qui se dans des positionnements contrôlés par les professeurs à plasma. Et la euh, troisième image que vous voyez là, c'était aussi une vue d'artiste euh, de l'administration annuelle de l'ESA. Qui les volé latéral la nu en utilisant uniquement des propulseurs à basse Donc, euh, un de mes axes de recherche concerne effectivement les, les moteurs qui permettent justement euh, de dépasser euh, ces ondes. Il s'agit du propulseur de, de haut, euh, qui euh, Donc, est montré ici en coupe. Donc, c'est un objet assez euh, compact par rapport aux au, au, au fusées que vous pouvez voir. Typiquement la taille des euh, propulseurs qui sont installés actuellement à bord de, euh, des plateformes euh, des télécoms sont de, de cette euh, taille, donc euh, c'est assez petit. Ça a une géométrie euh, assez, assez simple, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que typiquement on le jette, euh, les ions, donc les particules positivement chargées, et on dépend aussi euh, du fait qu'on essaie de restreindre le, le, le mouvement des électrons proche de la sortie. Donc on essaie de, de, de confiner les électroges par la analytique. Donc ce que vous pouvez voir ici au centre, ça c'est la date plume justement de ce professeur, donc c'est une cliché euh, plus euh, dans notre euh, laboratoire, d'un professeur de 5 km en fonctionnement. Donc euh, ce, ce sujet, euh, les études sur ce type de professeur par exemple, les vrais professeurs qui sont utilisés pour les abandaisabilites, c'est un sujet actif euh, dans mon laboratoire. Troisième image montre quelqu'un de père, justement, de cette technologie, euh, Alexis Morozov, euh, euh, qui a inventé euh, essentiellement la même architecture euh, euh, en Russie, comme vous pouvez voir, euh, depuis quelques décennies. Et on sait que malgré le fait que cette technologie existe depuis euh, plusieurs années, euh, c'est souvent maintenant que. Cette technologie vient prendre de plus en plus, en plus, en plus, en plus de solutions Et il reste aussi une quest certaines questions euh, encore mal maîtrisées. Et ce sont des questions qui ont en fait, freiné justement l'application de ces, euh, ces, ces technologies. Donc ça, c'est ce que j'essaie euh, de résoudre. Certaines questions liées à, à, pour optimiser la performance de ces moteurs. Donc, je vous ai parlé euh, tout à l'heure de l'utilisation des électrons. Donc, c'est au cœur de mes études. Euh, on sait que les électrons ont une trajectoire, comme je l'ai dit, euh, sont très complexe. Donc, si ce sont des particules chargées, si vous mettez un champ magnétique, champ électrique, vous allez changer euh, euh, la trajectoire. Et c'est que dans ces moteurs qui sont conçus avec de grands soins, qui bordent déjà, on constate que malgré le, le fait qu'ils sont conçus pour conférer les électrons ont une sorte de, de donuts en sortie. Il y a une grande quantité d'électrons qui s'échappent à ce confinement. Donc, plutôt que d'avoir des électrons qui suivent les lignes de champ et qui le brandissent de manière très contrôlée, on, on finit avec un grand nombre d'électrons qui s'échappent et qui entrent dans le moteur, contrairement à ce que l'on souhaite. Et qu'est-ce que ça provoque Ça provoque des pertes d'efficacité. Donc, finalement, vous n'avez pas vraiment moyens que qu'il vous, qui vous faut. Euh, vous pouvez aussi, donc, avec ce, ce type de problème, euh, même euh, éroder le moteur davantage. Le ce que vous souhaitez faire par exemple sur les plateformes de laisser en orbite ces plateformes pendant 15 ans. Et avec ces électrons mal dans les trajectoires mal maîtrisés, vous pouvez faire par éroder plus vite vos moteur, qui est mauvais, comme vous pouvez voir. Un autre problème à cette question de trajectoire à contrôlée, c'est que c'est très Ensuite, de modéliser et de des nouveaux moteurs. Parce qu'à euh, ce stade, on est obligé de, de construire euh, les, moteurs, les nouveaux moteurs, les nouveaux modèles, euh, de manière complètement impublique. Donc on fait quelque chose de on le teste, on le qualifie pour le vol, et c'est des tests de qualification qui coûtent plusieurs millions d'euros. Et donc c'est quelque chose qui est productif. Donc vous ne pouvez pas facilement changer de technologie, puisque vous ne savez pas si vous passez à un fournisseur. Euh, qui est assez en du blanc, quelle sera la performance Il faut le tester au sol. Et l'autre encore, par exemple, je, je cite souvent, c'est de penser par exemple pour les avions. S'il fallait faire voler un avion, avoir de sûr qu'il euh, qu va pas C'est c'est quelque chose qu'on qu est obligé de faire avec les acteurs. Puisqu'on n'a pas de connaissances physiques euh, suffisamment fines pour pour maîtriser des problèmes tels que euh, le chargement des avions. Donc les acteurs sont aussi c'est le point 2, c'est une étude énergétique. Et l'autre problème qu'on trouve, c'est le fait qu'il y a très peu de méthodes qui nous permettent, par exemple, de mesurer la température, de mesurer la densité. Donc, tous ces problèmes je vais mettre au centre, le problème principal, aujourd'hui, c'est de mobiliser et de développer des nouveaux moteurs. Puisque dans le futur, si vous aimez dans la science comme moi, vous avait toujours de missions possibles, des choses qu'on faire, par exemple, le transport de gens, le transport de cargo. Euh, et ici je montre par exemple une de ces missions qui était déjà prévue par NASA mais qui, qui s'est abandonnée euh, suite aux problèmes budgétaires. C'est la mission Arm qui est censée utiliser justement ces technologies pour faire déplacer euh, un asteroid un petit euh, un morceau de rocher de l'astronique. Et donc cette mission a été censée montrer que c'était possible avec ces technologies de faire certaines manœuvres, de capturer l'objet et le, de l'analyser. De... Donc pour que cette mission euh, devienne une réalité et une mission encore plus ambitieuse, elle a besoin de un certain travail. Donc sur mon travail euh, sur les électrons, je focalise de comprendre d'avoir des phénomènes qui mènent à ces mouvements mal contrôlés et aussi de développer les diagnostics nécessaires pour les informer de manière très fine uh, sur les propriétés des autres. Uh, donc ici, là, je vais juste uh, résumer quelque chose, résumer uh, très brièvement un uh, diagnostic que j'ai appris qui s'appelle uh, Praxis, qui est basé sur une présente enceinte cohérente. En gros, vous envoyez un laser à travers le placement, et vous pouvez monter dans certains régimes à l'information sur cette de, de, de la densité électronique. Et cette information sur cette de la densité électronique vous informe aussi sur la présence de certains ordres, des deux ordres Et Est-ce qu'on a trouvé expérimentalement, on a pu identifier justement une onde qui était prédite déjà dans l'estimation, mais jamais trouvée dans ce professeur, qui est maintenant euh, le candidat le plus probable pour, euh, pour ce situation de trop mal des électrons? Donc, un conseil qui n'est le vraiment acteur, on peut passer au modèle qui est dans et, et à obtenir une description, une description physique. Euh, euh, on espère qu'il qu sera suffisamment plus d'air pour pouvoir concevoir le moteur de, de manière euh, euh, non-implique. Donc, euh, ces images montrent le, le diagnostic, je ne vais pas en tout détail, mais euh, ça c'est une photo euh, lors d'une de campagne expérimentale sur l'endroit laissé à euh, ah, Orléans. Donc ici ça fait une caisson euh, d'une chambre à vide dans laquelle un professeur euh, à plasma est installé. Donc typiquement je travaille sur un moteur de 5 euh, kW pour cette campagne. Il s'agit d'une chambre qui fait 2,2 euh, mètres de diamètre et 8 mètres. Donc il continue dans, dans la salle à côté, il fait 8 mètres de long. Et l'idée avec ce type de chambre, c'est de pouvoir pomper un une de vide, donc y les conditions faciales le plus que possible, faire tourner le moteur et après euh, utiliser euh, des diagnostics dans euh, Praxis par exemple, à étudier justement la physique euh, du plasma. Donc le deuxième diagnostic, c'est euh, basé cette fois sur le film Transcend Incorrent. Euh, encore, c'est le diagnostic qui vise euh, les lasers. Et l'idée ici, c'est qu'on obtient une autre signature euh, sur les propriétés électroniques grâce euh, à la revoie du nom de l'électronique à travers le plasma. Et l'idée ici, c'est qu'on peut monter avec ce signal diffusé la densité et à la température des de électrons Donc, typiquement, c'est une approche de l'effet ici dans le civil plasma. Est, est différente euh, par exemple par rapport au plasma de fusion parce qu'ici, euh, on a affaire à faire devant des dossiers de plasma et donc le difficulté ici c'est de, de, de faire obtenir un diagnostic qui est beaucoup plus sensible que le diagnostic actuel et on a aussi mis au point euh, un diagnostic donc euh, c'est diagnostic, c'est l'antenne euh, qui est beaucoup plus compact euh, par rapport au diagnostic euh, existant pour ce type d'application euh, donc ici juste un code plus euh, au laboratoire, uh, et euh, maintenant euh, Benjamin, qui est en train de, de travailler sur ce diagnostic sans cette thèse, sur l'application euh, de ce diagnostic, non seulement sur les patrons de compétition, mais aussi sur d'autres ressources dans lesquelles les intéressent Et donc, euh, je vais juste résumer avec euh, quelques images pour les amateurs de science-fiction. Donc pour moi, c'est tout Star Trek, mais euh, je dit quelque chose pour les fans de Star Wars aussi. Uh, souvent on voit ces jolies images et ça peut vraiment rêver, on le souhaite y aller, on souhaite être sur justement ce type de, de vaisseau. Um, et bon, vous remarquerez que souvent il ne parle pas du tout de les technologies, de comment, comment il arrive à, à, à y aller. Um, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît un rêve, mais pour la population, par classement, c'est quelque chose qui, par exemple, qui est une technologie, qui paraît... Euh, euh, très que exotique, mais on a ça entre mais mains. l'idée c'est de pouvoir euh, obtenir une connaissance suffisamment bonne de, de notre, euh, notre plasma de pouvoir faire des modèles de professeurs encore plus puissants, encore plus avancés. Et peut-être qui sait passer un jour aux technologies comme Warp Drive, etc. Mais il faut juste savoir que les technologies du futur se rapprochent. Et donc, c'est vraiment dans les laboratoires qu'on on essaie de. de de d'attaquer les problèmes qui datent de toutes ces années, en espérant un jour justement euh, être euh, sur le euh, <coughs> <génie> changement de la <rire> Merci pour votre question. Merci. Est-ce qu'il y a des questions euh c'est votre amour de la science-fiction qui vous a fait lancer dans ces études Oui, monsieur, oui. oui ça, mm -hmm. bien sûr. Oui, c'est ça, complètement. Comme quoi, tout, tout peut amener à des études scientifiques. Oui, oui. mais je pense que dans mon laboratoire, on a beaucoup d'amateurs de, de, de science-fiction. On a pas le temps, euh, on se bat des fois. <rire> vos amis, aux membres de votre famille, quand vous leur parlez de votre passion, de ce que vous faites, quand vous venez de le faire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils nous disent, qu -ce qu ah. disent? Euh, Que c'est bien, c'est pas bien intéressant. Oui. Ils bon, vous encouragent plutôt Qu'est-ce que t'apportes en tant que femme Si tu serais un homme, tu pourrais faire le même travail. Qu'est-ce qui, qu qui change, en fait Qu'est-ce qui, qu qui fait que, quand on est une femme, bien, on apporte des placements de manière différente um... Ou est-ce que la femme elle, apporte une, une dimension, euh, euh, je ne sais pas, euh, féminine enfin, C'est bête, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui change, en fait, en fait pas moins un homme dans, dans, dans la recherche. Euh... Je pense que les différences entre les personnes, ce n'est pas forcément femme, homme qui se mais vraiment des gens, effectivement avec des différentes personnalités, des gens apportent, ils ont des différentes manières d'avoir des problèmes, de... euh... mais je vois pas de différence en termes d'approche. Finalement, c'est ça le plus terrible c'est que peut-être qu'il n'y en a pas et, et la femme est sous-représentée alors que finalement elle fait le même. Pas de oui, je pense que peut-être quelque chose qui peut. Euh, peut-être que je trouve, peut-être que c'est peut une question mais les femmes sont peut-être un peu plus en. Donc euh, je vais déjà dans les conférences quand je. Je vois des, des doctorantes qui, qui viennent se présenter, elles ont tout à fait les mêmes compétences, mais elles hésitent elles, elles, elles un peu plus que d'autres euh, à aborder les gens ou euh, à, à, à vraiment dire oh, c'est ce que j'ai fait, ce que je pense. Et, euh, euh, et je pense qu'il faut juste, comme euh, je pense, l'exposition fait, montrer les gens qu'elles peuvent. Carrière, et donc, il n'y a pas de raison d'hésiter de ou de ne de, de, de, de pas avoir confiance en eux-mêmes. Et je trouve en fait, ce que je disais à mes collègues euh, récemment, qu'en France, euh, je trouve que les femmes sont très très bien représentées par rapport à d'autres pays, même aux États-Unis, dans des domaines comme la physique. Dans mon essai, la moitié des de, de, de, de, de charges de recherche étaient et, et, et des, des, des femmes. Um, si Ce que j'ai pu constater en France, c'est que c'est une erreur par rapport à l'autre. Il faut continuer comme ça. Et effectivement, il n'y a pas de différence entre dans les capacités des femmes à, à faire la recherche. C'est juste. Euh Oui, vous avez entendu la question, c'est un peu justement utiliser ce type plasma puisqu'il y a des villes. Typiquement on a à des poussées qui sont très faibles, mais une fois qu'on est dans l'espace où il n'y a pas de, de fondement, c'est quelque chose, on continue à accélérer en pharmaceu, donc on peut fin des vitesses très élevées. Donc ça met plus ce temps. Mais finalement, l'avantage par exemple par rapport à la population chimique, c'est-à-dire que vous dépensez beaucoup moins euh, en termes de carburant. Donc, par exemple, pour la mission Smartwell euh, de Doniza, entre la Terre et la Lune, c'est une mission qui a utilisé uniquement la propulsion par plasma, et a utilisé, euh, par exemple, euh, l'équivalent de, euh, de l'utilisation du bidon de votre voilà, voiture, par exemple. C'est juste ça pour ne pas créer tous ces millions de kilomètres. Donc, c'est quelque chose qui est très économique en carburant, ça met du temps, mais une fois que vous êtes là, c'est. Vous économisez euh, euh, beaucoup en de, termes de, de ce qu'il faut apporter comme parole. Bien. Euh, merci Célina d'avoir réussi à traduire en langage à peu près simple un sujet qui n'est pas forcément enfin, pour nous non connaisseur, qui n'est pas, pas simple. Et merci aussi à Mata aussi pareil, d'avoir euh, traduit simplement euh, pour nous des, des choses. Et bravo pour vos parcours, parce que c'est quand même. Euh, ça fait parcours. Hein, et euh, bah, qui montre que bah, voilà, ce que vous voulez dire euh, à une femme, euh, voilà, on parle bien de compétences, pas de, de différence entre hommes et femmes. Hein. C'est ça qui est le message aussi euh, important à, à, à se faire passer et, et à se battre aussi. Pour, pour ça. donc ben, je vous remercie beaucoup et merci aussi euh, aux collègues de Sédina du saint d'être venus et euh, l'observatoire euh, et, euh, et à tous euh, bah, d'être euh, venus pour, euh, bah, pour cette exposition qui est, alors pour ceux qui sont venus euh, vous pouvez aller regarder dans le couloir euh, du CNAM, hein, l'exposition qui, euh, qui est là un euh... Au dernier mot ou pas ou... non merci merci à ceux présents d'être d'être venus j'espère que vous aurez apprécié cette soirée et on espère pouvoir renouveler ce type d'événement et merci beaucoup à nos conférencières qui nous ont bien bien intéressés en tout cas les présentations comme tu disais qui étaient simples à entendre qui donne envie, enfin, on est heureux de, le voir, de vous voir vivre ce que vous nous présentez et c'est ce qu'on souhaite aussi pour nos enfants quand ils parleront de leur métier. Voilà. Merci.